Ça fait longtemps que j'ai pas eu mal à la tête et paf tu as mal à la tête. Oh ça fait longtemps que j'ai pas parlé à un tel et paf un tel nous appelle. Est-ce que cette situation t'est déjà arrivée Si oui, génial. Aujourd'hui, je veux te parler du pouvoir de la pensée sans qu'on s'en rende compte. On attire à nous plus de 60 000 pensées quotidiennement. Vous avez intérêt à faire un filtre et de laisser rentrer dans cette petite cavité magique que des pensées dynamisantes, positives, parce qu'au risque, vous allez aussi vous attirer toutes les pensées que vous ne voulez pas. Vos pensées conditionnent vos actions et vos actions conditionnent vos résultats. Et vos résultats sont étroitement liés à votre énergie c'est une combinaison magique. Vous ne pouvez pas changer de résultat si vous ne changez pas les pensées que vous attirez à vous tous les jours. Laissez-moi en commentaire toutes les pensées récurrentes que vous attirez à vous tous les jours et qui sont soit dynamisantes, soit handicapantes.